C'était au beau milieu de notre tragédie. Pendant un long jour, assise à son miroir, elle peignait ses cheveux d'or. Je croyais voir ses patientes mains calmer d un incendie. C'était au beau milieu de notre tragédie. Et pendant un long jour, assise à son miroir, elle peignait ses cheveux d'or. Et j'aurais dit au beau milieu de notre tragédie Qu'elle jouait un air de larpe sans y croire Pendant tout ce long jour assise à son miroir Elle peignait ses cheveux d'or Et j'aurais dit qu'elle martyrisait à plaisir sa mémoire Pendant tout ce long jour assise à son miroir à ranimer les fleurs sans fin de l'incendie sans dire ce qu'une autre à sa place aurait dit Martyrisait à plaisir sa mémoire C'était au beau milieu de notre tragédie Le monde ressemblait à ses miroirs maudits Le peigne partageait les feux de cette moi. Et ses feux éclairaient des coins de ma mémoire C'était au beau milieu de notre tragédie la semaine est assise le jeudi Et pendant un long jour, assise à sa mémoire Elle voyait au loin mourir dans son miroir Un hein, acteurs de notre tragédie Et qui sont les meilleurs dans ce monde maudit Et vous savez leur nom sans que je les ai dit Et ce que signifient les flammes des longs soirs Et ses cheveux dorés quand elle vient s'asseoir et sans rien dire, un reflet d'un